Yo tout le monde est bienvenue pour cette review du chapitre 70 de kaiju numéro 8. Du coup franchement ce chapitre, un très bon chapitre où on voit le retour des kaiju. Donc au début, non, quand ça commence, c'est un mariage avec des personnages qu'on connaît pas. C'est pour montrer que, que tu vois les kaijus ça peut toucher n'importe qui. C'est un, un événement qui est heureux, c'est un événement qui est beau, c'est un mariage. Le mariage d'une fille avec, euh, avec un homme, bah, pas avec un strange non plus. Mais, euh, mais voilà... Et, euh, et on voit carrément son père qui est stressé, etc. C'est pour montrer que c'est des personnages qui sont humains, tu vois. Les gens, ils vivent leur vie. Les, les gens vivaient paisiblement. Ils vivaient leur événement. Par exemple, le mariage. Ils vivaient euh, tranquillement. Puis là, on voit un kaiju qui arrive pour ressemer la pagaille. Après, du coup, trois mois. Trois mois sans l'apparition de kaiju. Donc, euh, les kaiju <rire> ils ne nous avaient pas manqué. Enfin, en vrai, si nous les lecteurs. Mais, mais voilà, en se mettant à la place des, des civils. Quand il y a un Kaiju, je pense que ça doit être bien terrifiant. Puisque c'est des créatures qui sont. En fait, on dirait, on dirait un peu des amphibiens. On dirait des. Je sais pas. En tout cas, voilà, je déborde un peu. Mais tout ça pour dire que là, on a eu le retour des Kaiju. Donc, euh, c'était prévisible. Hein. Avant, on voyait qu'ils s'entraînaient beaucoup. Donc, ça préparait forcément quelque chose. Et on a un Kaiju qui arrive pendant le mariage. Qui tente de, de saboter un mariage, clairement. Enfin, qu'il le fait. Le mariage, le mariage, il est gâché. Il a failli euh, manger euh, la meuf. Comment ça s'appelle Sheiro ou Sheiko ou je sais pas quoi. La meuf qui va se marier. Sauf qu'au dernier moment, elle est sauvée, je crois, par le commandant de Narumi. Donc franchement, ça montre que euh, qu ils, étaient, ils étaient prêts, quoi. Ils étaient toujours sur leur garde. Et ça c'est bien. Et on voit que même on voit plein de plans dans différents endroits de Tokyo, il me semble, ou je sais pas. En tout cas, ça se passe au Japon où les kaijus, ils sont partout, même on les voit un moment en rangé, on dirait le grand terrassement, et, euh, et c'est forcément, vu que c'est, je pense que c'est sûrement inspiré de SNK, puisque c'est un peu, un peu le même synopsis, après ça part sur des intrigues très différentes, hein. mais voilà, en tout cas, on a un chapitre qui était, euh, qui était clairement là pour introduire une guerre, je pense, une guerre qui sera, comment dire, bah en vrai je sais pas comment elle sera la guerre, hein, puisque ce sera une guerre entre les kaiju et les soldats, Peut-être qu'on verra enfin euh, Kafka Ibino se battre sans avoir besoin de se transformer en Kaiju parce que c'est toujours son, son petit. son avantage mais son défaut à la fois puisque si, si il doit avoir recours au, au kaiju pour se battre, sans le kaiju, tu vois, il est. Il est vulnérable, quoi. Il est vulnérable, donc j'espère que là on va pouvoir le voir euh, se battre sans le, le kaiju. En plus dans le chapitre avant, on le voyait. Euh, on le voyait discuter avec... Euh, comment elle s'appelle Enfin, bref, la meuf qui l'a motivé à, à devenir... Euh, comment il s'appelle en vrai, ceux qui tuent les, les kaijus Je sais même pas. Enfin, à intégrer cette armée, quoi. Et puis, euh, ouais, il est amoureux d'elle. Elle commence à avoir de l'estime pour lui. Et, euh, et franchement, du coup, c'était un très bon chapitre. Et on a pu voir pendant ce chapitre qu'il y avait différents types de kaiju Des kaijus qui ressemblent un peu à des insectes migrants. Des kaijus qui ressemblent à des... Hum, même il a un nez comme ça. Bah, je mettrai l'image là, là. Et puis, euh, et puis, ouais, du coup, il y a différents types de kaiju Ceux qui ressemblent aussi à des amphibiens. Donc, euh, je pense qu'il y aura peut-être les différents soldats qui seront... Qui seront C'est quoi le mot Qui seront... Euh, bref, qui devront combattre. Qui devront combattre contre le kaiju qui est approprié à leur style de combat. Donc, euh, surtout, j'ai envie de voir Oshina. Oshina, j'ai envie de le voir au combat. Oshina, mon personnage préféré, hein, franchement. Un très bon personnage je trouve et puis euh, j'espère que, que ce, cette guerre elle sera bien, j'espère qu'elle sera bien et j'espère aussi qu'elle apportera une évolution une évolution par exemple à Kafka Ibino qui, qui peut-être parce que je pense que il est conscient que que sans le Kaiju il est plutôt faible et encore en vrai il a non il a que 1% ou 2% de, de l'armure donc franchement c'est faible par rapport aux autres et on est conscient mais j'espère que pendant la guerre, au combat, il va plus en prendre conscience, et donc plus se motiver à combattre, plus se motiver à, à se donner à fond, quoi en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que, ce que j'espère. Après, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ce chapitre, puisque c'était surtout le mariage, forcément un moment tragique, hein, un mariage qui est gâché, c'est des gens qui sont, qui sont forcément traumatisés, et puis, euh, et puis on verra, hein, franchement. On verra comment la guerre sera agencée comment ce sera parce que du coup on a vu quelques batailles mais on n'a pas vraiment vu de guerre et surtout ah oui j'y repense le cage numéro 9 j'espère que lui aussi on le reverra enfin, on va forcément le revoir parce que c'est un antagoniste qui est qu'on peut pas euh, qu'on peut pas oublier et puis euh, franchement j'espère qu'on verra par exemple euh, comment il s'appelle c'est quoi son nom voilà c'est bon Kikoru Shinomiya donc euh, la meuf qui, euh, que Kafri il avait vue au tout début avant d'intégrer euh, les forces spéciales. Vas-y, je vais les appeler comme ça. Les forces spéciales. Il l'avait vue. Et puis euh, la fille du, du chef. Donc j'espère elle on la verra. Qui du coup doit prendre la relève. Et euh, on la verra qui sera à la tête de, de l'armée, de tous les soldats. Face au kaiju numéro 9. Qui lui aussi sera à la tête des Keiju, qui euh, Je crois qu'il peut les commander. Ah oui, à mon avis c'est ça. Hein. Si mes souvenirs sont bons donc et donc, euh, et donc ça, ça prévoit sûrement une très bonne un très bon arc un arc qui qui j'espère sera bien pour le moment en vrai il n'y a pas vraiment eu de d enfin je trouve pas qu'il y ait eu d'arc euh, différents arcs dans kaiju numéro 8 sauf peut-être euh, quand quand ils ont découvert que c'était un kaiju et que non en vrai a pas vraiment d'arc mais moi, perso mon moment préféré, c'est surtout quand ils sont attaqués par les kaiju et que lui, du coup, doit se transformer discrètement, il doit se battre. Après, il y a Oshina qui se bat avec lui, sauf que lui, il, doit... il attaque pas, parce que il sait que, bah, forcément, c'est un allié, il peut pas l'attaquer. Et puis, ouais, ce moment-là, il était bien. Donc, j'espère qu'on aura pas mal de bons moments pendant ce... cette guerre, pendant cet arc. Et puis, euh... ouais, bah, j'attends beaucoup de cet arc, franchement, puisque normalement, ça prévoit du lourd, hein, une guerre. Même à la fin on voit, ils disent préparer la défense pour attaquer. Enfin non, et je sais plus, il dit quoi, ligne de défense à l'attaque ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en tout cas, ce chapitre qui était très bon. Enfin, qui était très bien plutôt parce que parce que ça se mange pas. Et puis voilà, donc je vous propose juste là, là, ma règle du chapitre 71, qui sera logiquement jeudi, parce que ça sort jeudi. Et puis voilà, donc passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis salut Thank you.